Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non, détrompez-vous, je n'ai pas mis le même pull deux jours d'affilée. Il s'agit du même jour où j'ai tourné la vidéo d'hier, du coup, vu qu'elle est sortie hier. C'est le jour où je viens de terminer, bah, du coup, mon stream, un gros, une grosse session 4 heures de Vanguard en live qui s'est extrêmement bien passé. Et vous allez voir un Zach sous stéroïde. Le retour sur PC me fait le plus grand bien. Le retour au clavier souris me rend, mais tellement heureux, les frères. Je suis là sous crack comme ça. Ça, on dirait vraiment que je me suis envoyé piqûre d'insuline, fesse gauche. Je suis en train de jouer de partout et tout. Le kiff est énorme. Et donc, du coup, aujourd'hui, je, je vais vous montrer avec quelle arme je, je me fais ce grand kiff. D'accord Il y a une arme que je trouve est très très bonne pour gagner ces duels. Les SMG sont à l'honneur. Au début, j'avais peur que ce soit la STG, fusil d'assaut en mode boum boum boum boum boum boum. Bah non, il se trouve que les fusils, enfin les SMG sont très très fortes aussi. D'ailleurs, petite anecdote quand on était plus jeune et qu'on était en compétition, tous les mecs un peu gros ils jouaient à la R et tous les mecs un peu fit, il jouait à la SMG. Comme si le fait d'être un peu gros t'empêchait d'être, tu vois, putain de vif comme ça. Il y avait une sorte d'imaginaire commun où des mecs réussissaient à penser ça. Bon, ça, c'est jusqu'à que Heart Cities qui est une personne, on va dire pas super fit et joueur pro Call of Duty, gagne deux champions du monde en jouant à la SMG. Bon, ça a un petit peu changé la vie des personnes sur cette question de merde. <rire> Donc, en tant que gros, je vais vous montrer aussi que la SMG, ça dépote, ça envoie vénère. Le retour de Zach sur la péta PC de Vanguard. C'est parti, baby Aujourd'hui, nous allons jouer à la M1928 une arme faite pour remporter des duels elle est très bien peut-être un poil mieux que la MP40 mais bon la MP40 est excellente aussi je la joue simple parce que franchement j'ai encore un peu du mal avec les accessoires je sais pas vraiment quels accessoires sont excellents lesquels sont naze ou quoi du coup je joue avec un silencieux du coup pour l'instant dessus je prendrais peut-être celui-ci mais bon il te fait perdre un peu de visée donc c'est de la merde donc silencieux Quicksilver dessus des balles subsoniques pour être encore plus discret mais les balles chemisées sont pas déconnantes non plus Et ça comme poignée, la Madison 1930 je suis pas encore allé au dessus peut-être qu'il y a poignée plus intéressante mais en tout cas c'est celle que j'ai pour l'instant le déflecteur ardoise qui est à mon sens le meilleur viseur laser de ce jeu la poignée métallique qui offre pas mal de choses sympas et en contrepartie te prend pas non plus énormément expertise bon ça l'arrive on s'en bat les couilles mettez ce que vous voulez instabilité hein. euh, histoire de voilà bah d'être stable tout simplement mais les rapides pour euh, mettre des coups euh, plus rapides et poignée rugueuse parce que le reste des poignées tu perds forcément un truc enfin pas toutes mais bon j'ai trouvé que la poignée rugueuse était en tout cas celle que j'ai débloquée la plus intéressante donc voici ma classe encore une fois je le répète je n'ai pas encore euh, totalement euh, dompter les accessoires de ce jeu pour être honnête donc je sais pas exactement lesquels sont excellents par exemple sur le canon je mets rien vraiment il y a rien qui me chauffe il y a rien qui me fait bander moi j'aime bien quand il y a quelque chose qui me fait bouger le sgeg mais là il n'y a rien du tout qui me donne envie donc malheureusement bah c'est un non et pareil pour les chargeurs je, je te dirais peut-être que ce chargeur serait pas mal je pense avec 30 cartouches ou alors Ouais j'hésite, franchement dans les, dans les chargeurs il n'y a rien qui me chauffe vraiment, il y, y, y a trop de drawback en fait, il y a trop de contreparties reloues. Bref voici pour la classe, maintenant on va aller dans le gameplay, c'est parti baby. Let's go baby pour vous montrer une classe bordélique qui permet de gagner des duels bordéliques, quoi de mieux qu une map bordélique en 10 contre 10 ou en 12 contre 12. C'est le gameplay que je vous offre aujourd'hui en 10 contre 10, voilà petite élimination confirmée, enjoy les frères parce que là je vous le dis ça va envoyer du sale. Waouh, waouh waouh waouh waouh, waouh, waouh. Wow. ça a été le bordel je me suis dit Oh, oh mais jure Oh le sale bâtard Heureusement j'ai pas avancé Ou alors peut-être que je lui aurais pété un énorme duel dans sa mère J'aurais kiffé lui péter un énorme duel dans sa mère Mais vu comment il m'attendait full visé ça aurait été compliqué de l'avoir euh, notre ami Bon vous avez bien quoi les gars, quel plaisir de retrouver le jeu sur Oh le double Oh le double vous captez ou pas Vous captez ou pas cette arme Vous captez cette arme ou pas La puissance de cette dernière, le flow de cette dernière ah, Franchement, elle, elle, elle manque un peu de puissance pure, mais elle a une cadence tellement énorme qu'elle permet de faire des instants de kill. Vous aussi sur Call of, vous avez déjà eu cette... Euh, bah, en fait, je vais pas faire leur mode est-ce que je suis le seul Parce que je sais que non. Mais je suis sûr que vous avez déjà eu cette sensation où, en gros, vous êtes en train de tirer sur un gars, vous ratez pas beaucoup de balles ou pas spécialement, et là, boum, vous mourrez d'un coup. Bah C'est les sensations que provoque cette arme, c'est-à-dire... Oh là là là là là là là là là Par exemple là, ce que je viens de mettre c'est une dinguerie je, je suis très honnête, ce que je viens de mettre c'est une pure dinguerie C'est vraiment ça rentre dans le, la catégorie bullshit Un gros tir dans la tête Mais en gros la cadence a rattrapé le fait que ces balles me connectaient avant les miennes Tu vois ce que je veux dire Des, donc, Voilà voilà pour l'arme On y est Quel plaisir de retrouver Call of Duty sur PC les frères Vraiment FOV reculé FPS et tout Je prends un tel plaisir, les gars. Oh là, oh là, là là là. Vous avez vu ce que je suis en train de mettre Vous avez vu ce que je suis en train de mettre Je prends un tel plaisir à jouer à ce jeu. Franchement, je me régale. Je Limite, je me sens coupable de voir que tout le monde n'est pas de mon avis sur ce jeu. Limite, je me sens pas bien. Moi, le gameplay de ce jeu, l'ambiance et tout... J'adhère mais tellement que vraiment, je vous ai dit, c'est vraiment ça, ça me fait chier. Chaud au coeur, pas vrai oh là, bah oui, ça fait extrêmement chaud au cœur, ouais. Reviens. Reviens, petit. <rire> le bordel, ça me fait mal au cœur qu'il y en ait qui disent « Ouais, le jeu c'est de la merde, ouais, si ça machin, ouais, ça machin. » Moi, j'aime trop, je passe de trop bons moments, je m'éclate. J'envoie des sales parties, le gameplay est dynamique, fat, rapide, les armes sont kiffantes. Les maps sont pour l'instant vraiment agréables. Limite, ce un mois et demi entre la bêta et le jeu complet va vraiment m'emmerder, tu vois. Et alors bien sûr, encore une fois, ça dépend de plein de trucs. SBMM, de, voilà, des trucs, c'est bon, on en a déjà discuté, on a déjà fait les philosophes euh, entre nous. J'ai décidé euh, vraiment de maintenant m'en battre les couilles. J'ai décidé de knocker, c'est-à-dire les campeurs, euh, les euh, mecs qui rendent fous, les alliés qui jouent pas l'objectif. Tous ces trucs qui me faisaient rager à l'époque et qui, du coup, mon expérience de jeu j'ai décidé de m'en branler comme à l'époque à l'époque quand je jouais sur MW3 quand je jouais sur Black Ops 5 et tout bah euh, bien sûr je rageais hein, je vais pas dire que je rageais pas j'en ai cassé des casques Xbox Live pour des merdes je l'ai fait ça mais c'était je le prenais pas tant à cœur que ça ce qui fait que je passais vite à autre chose et je pouvais enjoy encore le jeu et bah j'ai décidé que, qu'à partir de maintenant ce sera aussi ça c'est à dire que mon expérience de jeu ne sera plus gâchée par des conneries comme le bullshit que je viens de prendre. Mon expérience de jeu ne sera plus gâchée par Jean Camping juste derrière. Mon expérience de jeu ne sera plus gâchée par un peu de SBN même des trucs. C'est bon, j'ai décidé de dire non. J'ai décidé de juste enjoy. Et là, mon frère, j'enjoy. Une game m'emmerde, je quitte, je passe à autre chose, je relance. C'est pas grave. On est sur Call of Duty, quitter les games, ça n'a aucun impact. Tu peux totalement quitter sans aucun problème. Oh là là le petit double Sans être désavantagé Sans rien frère C'est un jeu pas prise de tête C'est bon Go enjoy de la manière dont il est Et puis c'est tout Si vous aimez si vous aimez, tant mieux pour vous. Vraiment, vous êtes dans mon cas. Si vous aimez pas, je respecte, il a pas de souci. Mais ne le faites pas par simple hype, parce que franchement, je, moi, il moi, y a un délit de sale gueule envers ce jeu, je pense. C'est le fait que beaucoup de gens aient craché dessus. Donc du coup, il y a des gens qui crachent dessus sans même l'avoir eux-mêmes testé, ou ne serait-ce que par simple effet de mode. Et c'est dommage, je trouve. Voilà, c'est un avis. Après, derrière, je sais qu'il y a des gens qui vont vraiment pas aimer, mais bon, après, derrière. Je pense que ces gens qui ont vraiment pas aimé, alors que vous êtes fan de Call of Duty à la base, en partant du principe que vous êtes fan de Call of Duty à la base, si vous l'êtes pas, bah dans ce cas-là, c'est pas ce Call of Duty qui va vous réconcilier avec la, la guerre, parce que c'est vraiment, vraiment du Call of Duty de texto, textbook, tu vois ce que je veux dire. Pour le reste, je pense que peut-être que la licence n'est plus pour vous. Franchement, je rigole pas, je pense que la licence n'est juste plus pour vous, en fait. Et que, au lieu d'être déçu chaque année euh, en attendant un miracle qui va vous rendre amoureux avec la licence, bah, je pense juste qu'il faut passer à autre chose, hein. je pense juste que c'est plus... Bonne. C'est plus votre délire, hein. peut-être que vous avez plus euh, l'envie, peut-être que vous êtes plus euh, sur des bails de jeu nerveux, peut-être que vous avez plus euh, bah, les réflexes aussi ou le niveau, tu vois, ça arrive de temps en temps. C'est vrai que Call of Duty quand tu te fais laver le cul, c'est pas agréable. Et peut-être que vous faites laver le cul parce que vous avez plus de temps de jeu comme avant, tu vois. Moi personnellement, euh, avant j'étais bon, c'était surtout grâce au temps de jeu. Quand je mettais moins de temps de jeu, j'étais moins de bon. Et ainsi de suite, bah, je te canalise. Ce que j'essaye de dire, c'est que bah là, maintenant que j'ai du temps de jeu, maintenant que tu vois, je, je suis pas mal, bah je shred et je suis content, tu vois. Donc euh, je pense que c'est aussi. Euh un rapport avec ça. On est dans une petite série sympa. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, hein, spawn. Euh, Il <rire> y, y a beaucoup à redire sur ce Vanguard, mais euh, moi je passe un bon moment. Et n'est-ce pas là, au final, tout le sens d'un jeu vidéo, le fait de passer un bon moment. Le 34 kills déjà, franchement, ça, ça va à 1000 à l'heure. On va manquer de munitions. Hop, attends, je vais juste tirer. Une patate au hasard là-bas, en espérant que ça passe quelque chose. Il ne s'est bien entendu rien passer du tout, mais au moins... On l'a balancé, je pense que ça va être en face. Aïe. Oh il a un shoot. Oh le shoot calamiteux du poteau. Oh le quadra. Oh. Un avion de contre-espionnage plus silencieux, c'est vraiment un bitoku d'un niveau, une bitoku d'un niveau que c'est tellement kiffant. Vraiment, je, je vous jure, je joue comme un craquel là. Je joue comme un mec et genre je, je me sens trop actif, trop. Tu vois, full déplacement. Aïe, aïe Oh Oh merde, c'est de côté Ah le coup de crosse, le coup de crosse qui est venu me sauver. C'est fabuleux. Je, je prends mon pied. Je prends mon pied. Et voilà. Et bah pour le reste, écoutez, euh, les gars, je suis très content. Ce week-end, ce sera tous les jours euh, vidéo Call of Duty euh, pendant tout le week-end comme le week-end dernier, d'accord Donc il euh, y aura du Vanguard vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ensuite, dès que Vanguard ne sera plus là, on va refaire des trucs. En fait, avec Emma, on a donc vous avez vu la personne qui taffe avec moi. On a déjà des thèmes de vidéos et des bails dont j'ai envie de parler, et que j'ai envie de vous proposer, et qui vont être très très lourds. Donc ça c'est pour les moments. Où il y a moins de Call of Duty tu connais. Là, ces derniers temps, -on, on a tenté des choses, on a tenté des histoires, j'ai tenté des vidéos avec, à des moments, des thèmes foot. Hein, ça nous est arrivé, à hein, des moments, des petits thèmes foot et c'est extrêmement bien passé. Alors, j'ai des threads foot à vous présenter, j'ai des histoires à vous raconter et j'ai des bonnes vidéos à vous faire. En plus du stream, franchement, l'avenir euh, s'annonce radieux. Je trouve qu'on a fait une très belle année en termes de, de création de contenu, que ce soit en vidéo ou alors en stream. Je suis très heureux de tout ça et franchement, le cœur y est, je suis très content. Et j'espère également que c'est votre cas et que vous prenez toujours autant de plaisir à me suivre des années après. Et le fait de travailler avec Matteo, le monteur actuel que j'utilise, et de sortir du contenu, franchement, à l'heure actuelle, moi, une de mes plus grosses fiertés en tant que youtubeur, c'est que les vidéos elles marchent, elles marchent pas, c'est variable, ça dépend de plein de facteurs. Franchement, j'ai arrêté de me casser les couilles avec ça. Ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, j'en fais pas une tout un plat, tu vois. Mais une des fiertés que j'ai, c'est que moi, je, quand vraiment mon contenu, je, je peux me regarder dans une glace en me disant franchement, ce que je sors, c'est vraiment lourd. Vraiment, ça, ça c'est ma plus, c'est ma plus grande fierté. En tant que créateur de contenu, ma plus grande satisfaction, c'est qu'au-delà des chiffres, une vidéo à faire 100 000, 40 000, 50, 000, 60 000 vues. Ça, c'est ok. Mais par contre, je sais que je peux me regarder vraiment, comme je l'ai dit, dans une glace et me dire, waouh. Je suis vraiment heureux de ce que j'ai sorti. Et au final, n'est-ce pas tout le sens d'un créateur de contenu D'aimer ce qu'il fait Sachant que <rire> j'ai aussi le luxe, bien sûr, de pouvoir en vivre. Vous avez capté ce que je voulais dire. 49, 14 49, 14 Gros gameplay validé. J'espère que vous avez passé un bon moment en mon compagnie. Les frères, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ma part, on se retrouve, du coup, vous l'avez compris, dès demain. Et je vous dis à la prochaine, les amis Bisous